Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Chose promises chose due. Voilà, aujourd'hui, euh, je viens vous présenter la nouvelle plateforme dont je vous ai parlé récemment. Euh, elle s'appelle Gold Booker. Alors, cette plateforme que j'ai découvert euh, récemment et dont j'ai pris quand même la peine de, de farfouiller un peu le net pour regarder euh, sa fiabilité, regarder les avis, et voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. Et comme vous savez toujours, je ne suis pas chiche en opportunité. Quand je découvre, je partage. Alors, ne soyez pas aussi chiche quand vous découvrez, partagez. Mais comme je le dis toujours, déjà, je tiens à dire merci à tous ceux-là qui, quand ils gagnent, ils ne nous insultent pas. Mais euh, quand ils perdent et qu'une plateforme bien fermer, ils nous créent de tous les noms au patati au patata. C'est bizarre, mais cette vidéo, elle ne s'adresse pas à toi qui nous insulte. Elle ne pas à toi qui est mauvais perdant, mauvais investisseur, mauvais entrepreneur. Elle s'adresse à toi-là qui ne pas les bras quand tu tombes. Toi-là qui ne pas les bras, quoi que tu aies déjà eu à perdre assez d'argent, comme beaucoup d'entre nous, et tu as décidé de ne pas laisser tomber, de continuer à aller de l'avant parce que tu sais qu'un euh, jour, oh oui, on ne sait pas, le Seigneur bénira certainement. donc cette vidéo-là s'adresse à toi, toi qui es un vrai web entrepreneur, toi qui es un vrai investisseur, toi qui ne savais pas ou qui sait aujourd'hui que tu ne dois investir que le minimum que tu es capable d'accepter de perdre. Cette plateforme, elle est pour toi. Elle est pour toi qui as besoin de ta liberté financière. Elle est pour toi qui a besoin de revenus passifs. Je t'invite donc à suivre les nouvelles présentations que je suis en train de balancer sur ma chaîne donc, Goldbooker, pour vous briefer un tout petit peu, voilà Goldbooker, c'est une plateforme canadienne avec euh, hébergement, je veux dire quoi, le siège dont le siège social est basé au Canada et dans, ils ont deux bureaux à Hong Kong et aux États-Unis. Cette plateforme-là, qui est euh, légalisée, je dirais, elle existe d'après les informations que j'ai obtenues euh, sur la plateforme. Euh, la plateforme a été créée en 2019 et voilà. Euh, elle a été légalisée pour les investissements en ligne au Canada euh, en janvier 2021. Donc, bonne chance pour nous, voilà, qui venons de connaître l'opportunité. Donc, ça signifie que ça fait cinq mois que l'opportunité est légale. Euh, et donc, ils ont ouvert la plateforme à tout le monde. Maintenant, quelques petits points intéressants avec euh, Gold Booker. Les gains vont de 1,5% à 2% par jour en fonction du plan d'investissement où vous vous situez. Dans de deux, les modes d'investissement de, de, sont multiples. Perfect Money, Bitcoin, Little coin, euh, Ethereum, Payer, Ripple, Dogecoin. C'est assez formidable. Un autre point euh, positif que j'ai aimé sur cette plateforme encore, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire du pied-to-pied. Donc vous envoyez, euh, vous pouvez transférer euh, de l'argent, c'est-à-dire vous pouvez transférer vos dollars. À un de vos fiels ou alors à un identifiant du réseau, c'est-à-dire quelqu'un qui est aussi investisseur comme vous dans Gold Booker. Donc voilà, vous n'avez pas si des fiels n'ont pas envie d'investir pour supporter les charges euh, du frais de réseau et tout le reste. Voilà, ils peuvent simplement s'acheter le euh, parc d'investissement directement chez leurs parents ou chez d'autres investisseurs. Ça, c'est une bonne chose. Une un autre avantage de Gold Booker c'est que vous avez la possibilité d'acheter plusieurs plans, sachant que chaque plan fonctionne indépendamment de l'autre. Et donc, votre investissement dure 200 jours sur, et le retour sur investissement est de 300%. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est des gros, grands points du book Cette plateforme qui fait dans le trading de l'or. Voilà. Donc, maintenant, dans les prochaines vidéos, vous allez voir la présentation, comment s'inscrire, Comment investir Commencez toujours avec le minimum pour être capable de vous accepter euh, de perdre, comme je le dis toujours, mais aussi ne baissez pas les bras. Sachez que investir gros, c'est gagner gros. Investir peu, c'est gagner peu. Mais investissez à la limite de vos moyens. Pour tous ceux qui, qui ont perdu de l'argent sur d'autres plateformes, surtout je vous dis baissez pas les bras une fois de plus. Beaucoup de courage à vous. Sachez que nous, comme vous, nous sommes dans le même panier. Car je ne présente jamais une plateforme où je n'ai pas investi. Voilà. Je ne présente pas une plateforme où je n'ai pas investi. J'ai investi d'abord. Donc, vous savez, nous sommes tous perdants comme nous sommes tous gagnants. Mais il faut avoir ce qu'on appelle la positive attitude. D'accord? Bon, voilà. Euh, J'espère que vous allez vous lancer. Et que vous allez aussi, de votre côté, prendre le temps de scruter. Mon avis n'est pas parole d'évangile. Je ne fais que donner mon point de vue qui est, bien entendu,